C'est bon. Euh, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de conférence. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui de micro front-end, ou comment couper ou briser votre front en mille morceaux. Alors Je m'appelle Karl De Vogt, je suis consultant, formateur et freelance au Luxembourg, hein, au Luxembourg maintenant euh, depuis une petite dizaine d'années, et bien évidemment passionné de, de front-end. Et je vais commencer ce, ce talk en vous parlant des raisons qui devraient vous amener à songer à l'approche micro-front-end, et puis dans un second temps, on essaiera de définir ou tout du moins de caractériser ce qu'on entend par micro-front-end et de parler des bienfaits, et puis on parlera plus largement des techniques actuelles qui permettent de déterminer et de définir une architecture micro-front-end, et je terminerai par quelques pistes pour pouvoir intégrer ce genre d'approche dans vos projets existants dès aujourd'hui. Alors d'où ça vient cette notion de micro front-end Pour ça, je vais vous parler de ma petite histoire que j'ai avec euh, le développement front. Et comme dans toute histoire, il y a un avant. Et il faut dire que les applications web, maintenant, il y a quelques années, pouvaient être qualifiées de monolithiques. Elles ne formaient qu'un grand tout, les équipes, le business, le code. Et puis surtout, le front et le back formaient un couple. Et comme je ne suis pas un briseur de ménage, à cette époque-là, je ne m'intéressais pas particulièrement au front. Et puis, il faut dire, le front n'était pas forcément très attractif. Mais un beau jour, le couple s'est séparé, le front a voulu euh, s'émanciper, avait repris son nom de jeune fille, hein, Madame Client, s'était fait un tas d'amis dans la communauté JavaScript, des librairies par-ci, des frameworks par-là, et la séparation était tellement nette qu'il n'était pas rare de voir dans des projets des équipes dédiées uniquement au développement front et des équipes dédiées uniquement au développement bac. De cette séparation, à peu près au même moment, le, le bac s'est aussi euh, remis en question, il commençait à être de plus en plus sollicité et surtout, il ne tenait pas la cadence. Euh, avec le poids des années, ben, il s'était plutôt euh, enveloppé. Alors il a pris soin de lui, il a refait du sport, il s'est affiné et tout doucement s'est organisé en plus petits bac, tenu par des équipes autonomes. En un mot, l'approche microservice était adoptée. Et de son côté, ben, le front a bien évolué et c'est là que je l'ai rencontré. Hein. Elle s'appelait euh, AngularJS. On a tout de suite accroché, elle faisait partie de cette famille euh, des single page applications, hein, j'imagine que ça vous dit euh, quelque chose. Et elle me promettait de faire du front, que du front avec une architecture front et plein d'outils plutôt sympas. Et on a commencé à développer des, des petites applications. Ah, plutôt modestes au début, mais euh, les gens aimaient tellement ça qu'on en, en demandait de plus en plus, avec de plus en plus de fonctionnalités. Et au fil du temps, on commençait à avoir des applications qui devenaient quasi ingérables. Alors, c'était pas particulièrement de sa faute, Il hein. euh, y avait des librairies avant et puis il euh, y en a eu après. Il se passe pas un mois dans le monde du front sans euh, qu'une nouvelle librairie apparaisse et qui nettoie plus blanc que blanc. Mais pour autant, en tout cas au début, je regardais ça un peu loin et euh, je me disais que. Enfin, je trouvais toujours une bonne excuse pour dire que mon framework à moi était le meilleur. Jusqu'au jour où Angular m'annonçait que c'était terminé. Enfin pas que c'était terminé mais qu'il fallait changer, qu'il fallait vraiment changer. Et là, bien évidemment, bah, j'ai eu le cœur brisé. Mais elle me dit « Tu sais, euh, c'est normal, dans la vie, il faut changer, il faut évoluer, et toi aussi tu peux évoluer. » Et je lui ai dit « Mais, mais on, on va faire quoi de toutes ces applications qu'on a écrites ensemble, de ces milliers de lignes de souvenirs qu'on a vécues ?» Et là, elle me regarde en souriant et elle me dit « T'inquiète pas, j'ai bien réfléchi, euh, « Voilà ce que je te propose, un document de migration. » Ah Et c'est là que bah, je me suis senti abandonné et que finalement j'étais devenu prisonnier de ma relation avec euh, AngularJS et que quelque part, je n'avais pas de solution viable pour pouvoir migrer ou changer vers des techniques un peu plus performantes euh, que AngularJS. Et cette, en fait, cette petite histoire, peut-être que le, vous l'avez vécue, en tout cas une multitude d'entreprises euh, l'ont vécue récemment et en subissent quelque part les, les conséquences en n'ayant pas forcément la capacité de pouvoir suivre l'évolution des, des techno front et d'avoir des outils un peu plus performants. Et pour autant, elles continuent ben, à travailler sur leur application qui demande de plus en plus de fonctionnalités. Et ça, mis bout à bout, en fait, ça nous amène à une simple petite question qui est à l'instar du, du BAC, est-ce que le front-end n'est pas en train de devenir le nouveau monolithe ben, L'expérience et cette petite histoire le montrent. Et l'approche micro-front-end essaie de répondre exactement à ça et à d'autres aspects. Alors, on n'a pas cherché très loin pour s'inspirer. Finalement, les, les, les symptômes du, du front qu'on est en train de connaître, ben, le BAC les, les a connus et il y a, il y a répondu en partie par une approche euh, par microservice. Et qu -ce que nous, quelles sont les bonnes propriétés des microservices bah C'est le fait que le, le fait de découper va vous permettre de vous organiser en équipe autonome. Euh, ces équipes pourront développer de manière autonome, déployer de manière autonome. La maintenance va être un peu plus facile parce que le scope sera un peu plus limité. Il y a évidemment la mise à l'échelle pour le, pour le bac. Et puis surtout, le fait de découper son, son bac, c'était aussi une bonne manière de se réapproprier son métier et d'en comprendre sa dynamique et d'avoir une organisation qui soit un peu plus optimisée. Et un autre point hyper important, eh ben, c'est que par là, j'avais une solution pour faire cohabiter des choix techniques passés avec des choix techniques présents. Donc faire cohabiter, par exemple, du Java Legacy avec des choses un peu plus récentes, comme du Spring Boot ou du Go. Et c'est exactement ce que s'est dit, en fait, l'entreprise StarWorks Technology Radar quand elle avait publié, pour la première fois, le terme « micro front-end ». Et voilà un peu l'idée directrice. Elle se dit, eh ben, finalement, une application web, ça reste un, un ensemble de morceaux, un ensemble de pages, avec des fonctionnalités, et la plupart du temps, ces fonctionnalités, finalement, elles pourraient vivre de manière autonome, même si elles sont intégrées dans une application, et qu'elles pourraient être tenues par des équipes autonomes qui les réalisent de bout en bout, front, back et base de données. Alors, pour ce talk, moi, je vais être un tout petit peu plus mesuré. On va simplement se dire que l'approche micro-frontaine, ben, c'est essayer d'être pragmatique, d'avoir une approche pragmatique de découpage de, de votre front pour faire face aux évolutions sauvages du monde du front-end et être un peu plus flexible dans le temps avec les, les différentes euh, nouveautés. Alors, qu -ce qu à quoi on peut s'attendre exactement comme euh, avantage Ben, il y a trois sortes d'avantages. Déjà, on aimerait bien retrouver les mêmes propriétés euh, qu'on pourrait avoir avec euh, les microservices, c'est-à-dire être un peu moins dépendant d'un choix euh, d'une librairie ou d'un framework euh, front. De pouvoir s'organiser en équipe euh, autonome, d'avoir évidemment une maintenance un peu plus euh, facile en ayant un scope limité, et puis surtout aujourd'hui de se dire que tiens, si je fais un changement dans mon application front, je ne dois pas rebuilder toute mon application. Mais ça aussi a un avantage euh, d'un point de vue organisationnel. Parce qu'aujourd'hui, finalement, les entreprises, elles sont entre l'envie d'être innovantes et de, on va dire, suivre le train des, des nouveautés, mais à la fois le, le risque de l'être. Parce que ben, ce qu'on nous présente sur les techno ben c'est un peu un choix binaire, c'est je continue avec mon choix passé ou alors je change complètement et je refactore toute mon application. Le fait de couper en, en morceaux morceaux de front, ben ça va aussi avec la les méthodologies de développement agile qu'on utilise, qui préconisent des circuits un peu plus courts. Et évidemment un autre un autre symptôme qu'on voit arriver, c'est euh, le fait d'avoir une possibilité de, de mettre à jour plus souvent nos librairies et nos choix technologiques, bah, ça permet aussi à nos, nos équipes de développement d'être un peu up to date au niveau de, de leurs compétences. Et évidemment sur des grands projets front qui commencent à prendre de plus envergure en envergure en ayant, je sais pas moi, par exemple 50 développeurs front, le fait d'avoir une possibilité de découper et eh ben ça euh, nous évite euh, des euh, problèmes de, bah, de communication euh, un peu partout. Alors forcément c'est bien fait au niveau organisationnel, on les ressent d'un point de vue individuel. Euh, combien de fois on voit pas des développeurs qui voilà travaillent euh, sur un projet depuis 2-3 ans en faisant de l'AngularJS et qui finalement professionnellement ne peuvent pas euh, évoluer, qui doivent faire ça un petit peu dans leur coin. Là, l'idée d'avoir une approche, bah, de pouvoir prendre des décisions plus rapides sur des technos euh, plus récentes et faire cohabiter tout ça, va euh, bah, leur permettre d'évoluer aussi avec ça. Le fait d'avoir individuellement des objectifs à plus court terme, ça permet aussi de garder euh, une motivation un peu plus intacte. Et puis, il y a un phénomène aussi qui est euh, euh, qui a ses propres développeurs, c'est cette envie de toujours commencer des, euh, des, des projets euh, frais. Pourquoi Parce que on a l'occasion euh, ben, on est en, en commençant quelque chose finalement d'apprendre euh, de nos erreurs ou des choses qu'on n'a pas pu faire euh, auparavant et ça les développeurs aiment plutôt bien malgré tout il ben, y a une réalité du front qui n'est pas celle du bac, et euh, ce qu'on a au niveau front, ben, c'est un utilisateur euh, qui est face à une application, et lui, ben, ça ne l'intéresse pas de savoir qu'on euh, est une organisation euh, découpée et que c'était fait par euh, différentes, euh, différentes équipes. Et puis, il y a cette contrainte aussi, ou cet avantage, tout dépend, euh, du fait que ben, le langage dominant aujourd'hui dans les navigateurs, ben, c'est JavaScript, et qu'il euh, y a aussi une standardisation euh, du net bah, qu'il faut, qu faut, euh, qu faut prendre en compte. Alors, comment on met en place une architecture euh, micro front-end On va nous-mêmes découper en différents points à considérer. On va d'abord s'intéresser à comment assembler nos morceaux de front pour former une application Morceaux qu'on appellera micro, euh, micro front-end. Alors il y a une première approche que vous utilisez à peu près tous, qu'on utilise à peu près tous, hein, c'est de faire cet assemblage au moment du build. C'est-à-dire que c'est à ce moment précis qu'on va décider quels sont les morceaux de notre application. Et pour ça, on va utiliser des outils ben, classiques comme Webpack, euh, Rollup, euh, Grunt euh, euh, ou Gulp, alors qui vont nous former nos différents chunks de, de code. Alors bien évidemment, on peut le faire quand on a un code euh, tout entier avec nos différents morceaux, ou alors on peut aussi faire le choix de découper notre application sous forme de librairie, et là nos micro-frontends pourraient apparaître comme une librairie, ce qui donne un peu d'autonomie au niveau euh, du développement, et puis évidemment pour essayer de faciliter un peu le, le build, on peut imaginer ben, qu'il y a déjà une version de ces euh, morceaux de ces librairies qui sont déjà buildées pour gagner un tout petit peu de temps. Alors les avantages, bah, on les connaît tous, vu qu'on les applique tous, c'est que bah, nos différents morceaux sont plutôt homogènes et vont former notre application. Avec l'approche par librairie, évidemment on peut développer de manière euh, indépendante, bien que ça a quand même ses limites. Par contre, le, pour les grosses applications, il faut bien se dire que dès que je change une ligne de code quelque part, et ben, hop, je dois rebuilder toute mon application. Ce qui n'est pas très sympa. Le fait de travailler avec des librairies bon, donc de type NPM, hein, bien évidemment, euh, il va falloir aussi gérer euh, le versionning, qui n'est euh, pas toujours euh, très facile parce qu'évidemment on est dépendant euh, des, autres, euh, des autres équipes potentiellement. Et puis aussi quelque chose qu'on n'a peut-être pas toujours euh, en tête, c'est que finalement cet assemblage, on le fait a priori. C'est-à-dire qu'on décide de ce découpage au moment euh, avant même que l'application est exé exécutée. Alors que peut-être qu'on gagnerait en flexibilité si on pouvait finalement choisir nos morceaux au moment du runtime, en fonction des, des conditions. C'est pour ça qu'on va déjà... Une autre possibilité, c'est justement de faire cet assemblage de micro front-end au runtime. Et il y a une solution qui est déjà vieillissante et parfois moquée, mais qui fait exactement ce genre de choses, c'est les iframes. Et là, on peut imaginer notre application découpée en différents micro-frontaines, pardon, qui sont wrappés bah, euh, à travers euh, des, des iframes. Et ça, du coup, ça permet d'avoir nos, euh, nos micro frontends qui sont déployés, qui ont leur propre leur propre serveur. Et donc ça, c'est plutôt plutôt pas mal. Forcément, on est du coup, on devient libre au niveau euh, au niveau des technos. Hein, chacun son environnement. On peut développer et déployer de manière autonome, il hein, y avoir des équipes autonomes. On peut mettre plusieurs euh, iframes dans une page, hein, sans souci, il n'y a pas de problème. Le petit bonus des iframes, bah, c'est qu'on peut sandboxer, donc dans des problématiques un peu de sécurité, ça peut, être, ça peut être plutôt intéressant. Maintenant, si on voit du point de vue des micro-frontends, bah, du point de vue UX-UI, pour avoir quelque chose de consistant, ce pas forcément évident avec les iframe. La communication entre les, les iframe n'est pas... Euh, et pas aisé, il hein, faut, bien, faut bien se l'avouer, et puis bah, on peut avoir des problèmes de, de corse. Et le gros point noir, euh, même si on parle de web, on entend aussi du web mobile, bah, c'est que les iframes ne sont pas mobile compliant. Alors, une autre approche euh, hyper intéressante, hein, euh, c'est d'assembler en fait, nos micro frontends du côté serveur, et de faire du server-side euh, rendering. Là, l'idée assez simple, en fait, hein, c'est qu'on va définir des templates euh, HTML hein, qui auront euh, les balises standard, et certaines balises en fait euh, permettront de dire qu'on veut insérer certains micro-frontends qui sont servis éventuellement euh, à d'autres euh, à d'autres endroits et c'est un service de composition qui va nous produire euh, HT, le HTML euh, final et qui va le rendre euh, côté client. Alors c'est typiquement le genre d'approche que utilise euh, Ikea. Euh, notamment, eux, ils utilisent les edge side Includes euh, pour faire ce, ce genre de choses. Euh, Zalando utilise aussi ça. Ils ont écrit leur propre euh, framework, qui s'appelle euh, Taylor, et qui permet, euh, qui utilise ce, ce genre, euh, ce, ce genre d'approche. Alors évidemment, l'avantage, on est plutôt pas mal, hein. c'est-à-dire que même si euh, on peut développer et déployer de manière autonome, bah, notre application euh, est plutôt homogène. Et puis le grand point, c'est quand on est dans des problématiques de SEO, c'est plutôt pratique d'avoir ce, ce genre d'approche. Et c'est pour ça qu'on retrouve bah, notamment Ikea, Usalando ou d'autres, euh, dans le monde de e-commerce, de plutôt prôner ce, ce genre d'approche et d'avoir un assemblage côté, euh, côté serveur. Alors Maintenant, au niveau des performances, ça peut ne pas être évident, notamment pour le « Edge side includes », parce que ben, si on veut rendre un HTML euh, final, ben, on doit attendre que toutes les parties euh, soient présentes, ce qui peut, et rien ne nous garantit que tous viennent euh, au même moment, donc il peut avoir un peu de retard. Maintenant, euh, Taylor, c'est pour ça que je vous invite à aller jeter un coup d'œil, c'est plutôt intéressant parce qu'ils ont une solution streamée, c'est-à-dire qu'ils vont euh, rendre partiellement le HTML et pour les fragments qui ne seraient pas encore présents, ben, seraient euh, donnés euh, par la suite. Alors il y a un petit point, bon, globalement, euh, bien évidemment, on peut faire la DOM API côté euh, serveur, il n'y a, a, a, a pas trop de, de, de soucis, par contre, euh, j'en parlerai un peu plus tard, tout ce qui est web component et, la, et notamment la gestion de Shadow DOM n'est pas très bien gérée côté euh, serveur. Et dernier point un peu plus noir, c'est que, ben, finalement, si on compose de cette manière-là et que nos micro frontends sont servis à différents endroits, ben, on n'est pas à l'abri qu'il y a une forme de duplication de, de code, euh, et que si deux micro frontends utilisent la même, la même librairie ou le, ou le même genre de code, bon, ben, ça, peut être, ça peut être un problème, ça peut être le prix à, à payer. Ensuite, il y a euh, ben, une, finalement un assemblage au runtime des micro frontends qu'on connaît et, et euh, qu'on utilise déjà euh, un peu, c'est le fait d'utiliser de ben, des balises script, euh, javascript, pour, pour insérer nos morceaux euh, de front. Donc là, dans cet exemple, on peut imaginer une application qui a un main et euh, qui intègre des euh, deux micro-frontends hein, qui se trouvent potentiellement à d'autres endroits. Alors évidemment, on peut faire ça, c'est un peu l'approche par CDN au final. Par contre, dans une application d'entreprise, bah, généralement, euh, on n'a pas trop envie forcément que euh, d'avoir toutes ces URL un peu euh, visibles, et elles ne sont peut-être même pas accessibles. Et puis surtout, si chacun, chaque micro-frontend attaque par exemple une API, il bah, y a quand même un manque d'homogénéité. Donc on va plutôt privilégier une approche où on va proxifier les choses, pour que du côté client, ben, tout ressemble à quelque chose d'un peu local. Et on va demander aux, euh, aux équipes de, euh, qui détiennent les micro-frontaines de s'identifier en préfixant euh, les URL un peu comme une identité. Finalement, c'est un peu le rôle des URI, hein, c'est de pouvoir identifier. Donc en mettant simplement un préfixe, on, on va pouvoir dispatcher plus facilement les potentielles requêtes qui pourrait, euh, qu pourrait y avoir. Alors, une dernière manière d'assembler de, au, au runtime hein, euh, des micro-frontends et qui me semble le, le qui est déjà un peu le présent et qui sera sans doute le futur, c'est l'emploi des modules JavaScript. Alors, qu'est-ce qu'un module JavaScript Ben, c'est simplement euh, une manière, enfin, une manière de regrouper logiquement du code JavaScript avec une mécanique qui permet d'importer des fonctionnalités d'autres modules ou d'exporter ce qu'on a envie aux autres modules. C'est quelque chose qui était déjà fait côté euh, Node.js hein, d'une certaine manière. Maintenant, la grande différence, c'est que ça, c'est supporté côté navigateur et notamment les, les dernières versions, voire avant dernières versions, des différents euh, navigateur euh, majeur bah, supporte ce genre de choses. Alors vous allez me dire, mais à quoi, à quoi ça peut bien nous aider euh, dans, dans notre histoire bah, En fait, c'est qu'aujourd'hui on utilise des outils comme Webpack pour, euh, pour gérer euh, ce genre de, de syntaxe. Aujourd'hui si vous lancez dans Chrome, bah, vous pouvez très bien imaginer avoir une application qui a comme point d'entrée le main euh, MGS, hein, c'est pour l'extension pour dire que c'est un, un module, et dedans on, va, euh, on, a, on aura besoin potentiellement d'importer le premier micro front-end. Ben, si vous faites ça, le navigateur il est, il est capable de comprendre qu'en fait, en exécutant ce code-là, il sait qu'il doit aller télécharger euh, le micro front-end. Ce qui, en fait, est plutôt prometteur, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de faire des bundles avec pack pour, pour ce genre de choses, alors que là, nativement, le navigateur sera capable de comprendre qu'il a besoin de ces morceaux. Alors par défaut, il le fait en déféré et de manière séquentielle, mais ça ouvre pas mal de perspectives, parce que le fait de, de pouvoir supporter cette syntaxe nativement par les navigateurs, eh ben, euh, les problématiques de lazy loading qu'on connaît tous, vu que nos applications grossissent tellement, ça se fera comme on en a envie, et pas simplement parce que le framework nous a dit de le faire au moment de la navigation. On peut très bien imaginer qu'ici, de manière pragmatique, eh ben, je sais qu'il faudrait charger mon second micro front-end au moment où l'utilisateur clique euh, sur un bouton. Si on combine ça avec l'approche, comme on l'a vu, par, euh, par proxy, eh ben, finalement, on va peut-être avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire être un peu moins dépendant des, des outils comme, euh, comme Webpack, et puis tout en ayant de l'autonomie de développement et euh, de déploiement euh, à travers nos différents micro front ends qui sont servis à des points. Différent. Et ça, ça va aller plus loin parce que on va pouvoir ça ouvre vraiment le champ des possibles. Parce que là, j'ai montré des imports alors euh, des imports avec des chaînes, des chemins statiques. Hein. Mais aujourd'hui, on va pouvoir faire des écrire dans notre code des imports passant une variable dont la valeur sera simplement décidée au runtime. Et ça, ça va changer complètement les, possib les possibilités, parce que ça veut dire que je vais pouvoir décider au dernier moment, en fonction de certaines données euh, ou de, euh, du parcours utilisateur, ce que j'ai réellement besoin. Donc, bah, l'exemple bête, c'est, euh, je sais que je suis dans un environnement mobile, bon, bah, très bien, bah, je décide de prendre plutôt la version micro front end mobile. Mais on peut, on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire que, euh, en termes d'expérience utilisateur, admettons que mon, mon utilisateur euh, est débutant dans mon application. Peut-être que je ne vais pas lui proposer les 200 fonctionnalités euh, directement. Peut-être que ben, j'ai envie de, sachant qu'il est, euh, est débutant, bah, de lui donner la version débutante. Et puis, par la suite, en fonction de son parcours utilisateur, de lui donner plutôt une version du micro-frontend un peu plus costaud et un peu plus professionnelle. Alors évidemment les avantages de tout ça, bah, c'est des approches qu'on qu connaît, hein. euh, les morceaux de, de, de, de notre application, nos micro-frontends, bah, s'intègrent parfaitement, on a vu qu'on pouvait développer et euh, déployer de manière autonome, le partage des ressources est aussi possible, notamment si on proxifie le tout, le fait que euh, si on s'appuie aussi sur le cache navigateur, et notamment des choses comme les services euh, worker, et eh ben assez facilement, au runtime, on, on pourra voir notre, notre navigateur qui font, finalement ne va pas télécharger par exemple deux fois notre librairie comme jQuery ou, ou peu importe, euh, plusieurs fois. Et le gros avantage, notamment sur le dernier point tel que je disais, c'est qu'on va pouvoir faire un assemblage euh, aux petits oignons vraiment très fins et finalement l'interaction avec notre application va permettre de décider finalement comment notre puzzle euh, front va euh, s'établir. Alors, les inconvénients, si on le voit comme ça, c'est se dire bon bah c'est très bien, mais si tu fais des imports et que tout arrive de manière séquentielle, on a une cascade d'imports, c'est pas génial. C'est vrai, mais en fait tout est fait pour que euh, ce soit plus le cas euh, dès aujourd'hui et demain. Je ne peux pas aller en détail, mais si on prend, on pense aux techniques de prefetch, de preload, qui s'appliquent aussi euh, aux modules. Euh, si on pense au serveur push en utilisant de l'HTTP 2, on sent que finalement, à terme, quelque part, il vaudrait mieux tout découper et décider ça plutôt euh, au runtime. Alors, il y a le, le support des... Un autre point, ça peut être le support des ES modules, qui en est moyennement qu'un, parce que bah, déjà, c'est plutôt bien supporté et qu'on sait comment ça va vite euh, au niveau front, ce sera encore plus... Euh, euh, Supporter. maintenant si vous devez travailler avec du legacy, enfin du legacy en tout cas du, du IE 10 ou 9 ou ce genre de choses, il existe des polyphiles bien évidemment je pense que quelques tests euh, de, devraient être faits quand même, avant tout alors maintenant, on a vu un peu les grandes familles pour pouvoir assembler un peu notre front-end et tout en gagnant sur des bonnes propriétés. Comment on va définir ça ben Alors là, je ne vais pas être très original parce que finalement, il y a une approche qui a fait un raz-de-marée sur la manière de définir nos applications front. C'est l'approche par composants. Notre application est un arbre, voire un graphe de composants qui se fait de manière déclarative dans le HTML. Et ça, c'est plutôt pas mal ce genre de structure, parce que euh, en termes de structure du donné, un arbre c'est facilement manipulable. On peut facilement rajouter des branches, etc. Et ça, ça correspond bien à notre approche micro front end. Et c'est exactement ce en fait ce que proposent finalement les, les grandes librairies et majeures aujourd'hui. Hein, si on prend du React, du Vue, euh, l'Angular, c'est comme ça qu'on forme nos, nos applications. Seulement, comme je l'ai dit en introduction, elles sont pas faites pour que vous puissiez faire cohabiter euh, différentes librairies ou différentes technologies. Elles ne sont pas pensées pour ça, bien évidemment, elles ont, elles ont envie que vous restiez dessus. Mais un autre problème, c'est qu'en général, ben, on n'est pas trop aidé si on doit faire même juste un changement de, de version. Euh, faire cohabiter deux versions différentes euh, dans le Dular, bon, ben, ça, reste, ça peut rester quand même un, un casse-tête, voire de React et, et des autres. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est gagner en, en souplesse. La situation extrême ce serait de se dire que finalement, tous les composants pourraient être écrits comme on en vit, avec les librairies qu'on qu en vit, et que tout ça puisse euh, cohabiter et former notre application. Bien évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut faire, hein, on ne va pas avoir un arc-en-ciel euh, de technologie. Par contre, en ayant cette capacité de le faire, eh ben, ça, ça va nous permettre d'avoir une stratégie euh, de migration ou de refactor euh, ben, bien plus rationnelle, et de ne pas être contraint de rester sur le même genre de techno. Ben, c'est précisément ce que propose finalement la notion de Web Component. Ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, ça semble pas si nouveau, tout le monde l'a en tête, et pourtant, ce n'est pas forcément beaucoup adopté dans les entreprises. Alors qu'il ben, y a des bienfaits vis-à-vis euh, de euh, -vis des Web Components. Alors les Web Components, qu'est-ce que c'est ben, C'est basé sur quatre spécifications. Déjà, euh, sur les templates HTML, c'est la possibilité d'écrire des fragments HTML sans que ceux-ci soient rendus, et donc pouvoir être réutilisables c'est le fait de pouvoir euh, écrire des, des éléments euh, custom, donc vos propres balises, ça c'est des choses qu'on a à peu près euh, l'habitude euh, de faire, mais il y a une API native pour ça. Et le Game Changer, en fait, ce sera la notion de Shadow Dome, parce que le Shadow Dome va nous permettre de, dé de définir un Dome au sein du Dome global, mais que ce Dome soit isolé. Autrement dit, je vais pouvoir y injecter ben, mon JavaScript, euh, mon CSS, en toute tranquillité, sans que ça déborde sur le reste. Et ça, du coup, théoriquement, ça va nous permettre de faire cohabiter un peu ce qu'on a envie. Et puis, la quatrième spécification, j'en ai déjà parlé, c'est l'utilisation des ES modules, enfin des JavaScript euh, modules. Alors... Si on peut se poser la question de se dire bon, bah, « est-ce que ça c'est supporté ?» euh, J'ai envie de dire euh, « oui, oui, c'est largement supporté. » On peut le faire euh, aujourd'hui. Il y a encore euh, Edge qui est un tout petit peu à la traîne, mais il y a des polyfills maintenant qui sont déjà bien éprouvés, qui vous permettent déjà d'écrire des purs web components, et donc du coup d'avoir des conteneurs isolés. Et ce qui est assez magique, c'est que pour les écrire, on va utiliser la librairie la plus performante qui puisse exister et on, dont on est sûr qu'il n'y a pas des breaking changes tous les trois mois, à savoir du Vanilla.js. Alors, ici, on a un petit exemple très, très simple d'un Web Component où on voit que finalement, un Web Component, bah, c'est simplement définir un élément en donnant le nom de, de la balise et ça prend une classe euh, qui doit étendre un HTML Element. Et l'API, bah, ça prend en 10 minutes. Hein. En gros on a euh, un constructeur, alors il y a plusieurs façons de le faire, hein, mais on a parlé des HTML te templates, ben, on les récupère. Euh, et puis on peut définir un shadow, un shadow DOM dans lequel on va insérer notre template. Après, il y a des méthodes euh, de life cycle, comme euh, le fait de savoir est-ce que votre Web Component est déjà dans le DOM, ou est-ce qu'il en est sorti. On va pouvoir aussi gérer est-ce qu'il y a eu des changements sur les attributs, est-ce qu'ils ont été enlevés, euh, ajoutés, ou des valeurs euh, où la valeur des attributs a été changée. Ce qui nous donne une forme de, euh, de property binding. Maintenant, on peut se dire, bah tiens, ouais, mais bon, est-ce qu'on doit repartir sur une API un peu bas niveau euh, Je ne suis pas sûr que, que, que mon boss soit, soit, soit content et que ce soit facile. Ce n'est pas bien grave, il existe quand même un tas de librairies, euh, pour le coup, euh, moins opiniâtres et qui sont un peu plus légères qui va vous permettre d'écrire des web components et qui va vous donner quelques facilités, comme par exemple du binding, On a toujours besoin côté front. Pour ça, vous avez Polymer, vous avez Sketch.js, vous avez Stencil, un petit dernier qui s'appelle Svelte, super, super performant et vraiment agréable à coder avec. Et évidemment, il y a les Majors qui commencent un petit peu aussi à proposer leur version, comme Angular, qui vous permet de transformer vos composants Angular en pur Web Component, en gros ils mettent un Web Component par-dessus euh, euh, le composant Angular. Alors ça, c'est ce qui nous manquait dans notre technique d'assemblage, hein. c'est-à-dire qu'on avait vu qu'on pouvait faire quelque chose de vraiment sympa euh, en, en termes d'autonomie, maintenant le fait d'utiliser euh, cette notion de Web Component, bah là on va être totalement libre en fait des choix technologiques qu'on peut avoir, et ça c'est plutôt intéressant grâce à l'isolation de code, et autre point essentiel, c'est que c'est standard et que donc bah, les changements qu'il pourrait y avoir finalement tout le monde en est impa impacté et puis en général ils sont quand même moins violents que les librairies. Par contre euh, bah, forcément les spécifications continuent un peu à évoluer mais bon ça s'est quand même pas mal stabilisé donc c'est plutôt quand même un bon pari de, de miser là-dessus. Le support navigateur on l'a vu qu'il était largement quand même couvert mais bon il reste encore quelques irréductibles. Et puis, bah, au niveau du, étant donné qu'on est sur des DOM isolés, c'est-à-dire que bah, potentiellement, si j'ai deux web components, bah, euh, ils ont leur propre code, ils sont isolés. Maintenant, si on réfléchit bien et qu'on on se rappelle de la technique d'assemblage euh, présentée, ça n'empêche pas que si, justement, on n'essaye pas de, de faire de bundle, si euh, nos web components bah, partagent des, des librairies partagées, on pourra s'appuyer sur le fait qu'on proxifie et que... Euh, on s'appuie sur le cache navigateur pour finalement bah, ne pas devoir re-télécharger euh, les choses et être plutôt pas mal. Alors, mais une fois qu'on a défini, en fait, hein, et qu'on a qu'on a assemblé, bah, comment on va faire communiquer ça Alors, bien évidemment, chaque librairie, chaque framework va proposer sa technique pour euh, communiquer, mais il y en a une, et qui existe de, de, quand même depuis un petit moment, c'est... L'approche par événement, c'est quelque chose que vous utilisez déjà, notamment avec un peu les buzzwords comme Redux ou ce genre, ce genre de choses, à savoir que bah, la variable global Window a déjà des méthodes qui permettent de faire une communication par événement. Alors un événement, bah, c'est juste un label et je passe tous les, tous les payloads que j'ai envie, et j'ai deux méthodes pour ça, ben pour les mettre et pour émettre un événement ou pour l'écouter. Finalement, ici, il faut pas se leurrer, on a la base de ce que pourrait être un, un, un Redux ou en tout cas un State Management, à savoir dispatcher euh, des actions. Donc on n'est finalement pas très loin. Maintenant, il existe des petites librairies, si la ne vous semble pas très sexy, ben de qui, qui existent. Alors, par contre, il faut quand même faire attention parce que le fait d'utiliser des événements, on peut se retrouver finalement à créer des, des, des dépendances et perdre finalement en autonomie. Euh, pourquoi Ben, imaginons que j'ai deux web components hein, ou deux, deux, deux web components, s'ils sont, ça, on va dire, de, du même, euh, s'ils concernent le même métier ou le, sous, le même sous-domaine, c'est pas très grave qu'un web component écoute directement l'événement d'un autre. Par contre, si on est dans une migration micro front et qu'on va être totalement autonome, eh ben le fait que euh, un web component qui couvre un, un sous-domaine qui a rien à voir avec un autre web euh, component, le fait d'écouter ces événements, ben artificiellement on a créé une dépendance indirecte. Alors ce qui est plutôt recommandé, c'est que du coup de toujours garder cette idée d'événement local, c'est-à-dire que ben voilà localement le web component veut je vais euh, émettre un événement qui est du sens localement, et on va passer par un interpréteur ou un, un orchestrateur qui lui va jouer le rôle de euh, dispatcher en écoutant bah, ce genre d'événement et en dispatchant avec un événement qui est du sens local pour le destinataire. Alors, maintenant, on va voir un peu... Euh, bon, ok, si, si on veut découper, malgré tout, il faut avoir comme une réflexion sur comment on va découper logiquement euh, notre, notre front. Alors, on va d'abord s'intéresser à... Euh, une découpe assez haut niveau, parce qu'il y a pas mal d'applications finalement, hein, on trouve beaucoup ça en entreprise, que, qui, qui sont en fait juste une composition de micro-applications, et euh, qui peuvent, euh, ces micro-applications, qui auraient pu très bien vivre par, euh, par elles-mêmes. Ça, ce genre de choses, ça s'y prête plutôt bien justement à une approche par euh, micro front-end où on est au niveau de la page. Alors, un exemple concret, c'est un peu le dashboard administratif. On va se retrouver avec euh, la fameuse euh, sidebar sur la gauche et en naviguant, bah, ça va nous changer tout le conteneur principal avec euh, la micro-application. Maintenant, parfois, ça s'y prête pas et surtout, euh, avec ce genre d'approche, on est un peu guidé par l'interface utilisateur, le choix d'interface. Une autre approche, c'est d'aller plutôt se concentrer sur la fonctionnalité et de découper par rapport aux fonctions dont on a besoin. Alors, quand on utilise ce genre d'approche, évidemment, ben on peut, il y a des composants fonctionnels qui peuvent se retrouver à différents endroits d'application, donc c'est moins lié à l'interface utilisateur. Mais qu'est-ce que ça va nous permettre ben C'est que euh, on va pouvoir... Typiquement, pardon. Oui. Alors ici, je vais juste donner un petit exemple. Ça, c'est un exemple tiré de, euh, du site Micro tenu par euh, Michael euh, Gear, qui donne cet exemple. Ici, on peut imaginer avoir une séparation donc fonctionnelle des, des équipes, où j'ai une équipe produit, par exemple, qui est, qui doit s'occuper de l'affichage du, du produit hein, et qui peut potentiellement s'appuyer sur sur des composants qui ont été faits par ailleurs. Il y a une équipe qui va s'occuper simplement de, de tout ce qui est paiement et ajout de panier, donc vraiment euh, sur des problématiques de paiement. Et puis on, on peut imaginer une équipe qui euh, s'intéresse que à la recommandation, qui est déjà une problématique en soi, de, pro, euh, de produits et essayer de faire en sorte que les utilisateurs ben, cliquent dessus. Ben ça, ça se prête bien à une, euh, une découpe en équipe. Parce que là, on est proche du métier, on a une découpe métier et c'est assez facile d'expliquer aux équipes quel est leur objectif. Euh, si on prend l'exemple de la recommandation, bah, l'idée idée, c'est de dire « Ok, vous êtes en charge d'aider les clients à faire en sorte qu'ils bah, découvrent des produits et qu'ils qu les découvrent largement ». Ce qui est pas mal aussi, c'est que pour la réalisation en autonomie, ben, c'est plus facile parce que ces équipes-là ben, pourront s'occuper du front, euh, du back et puis de l'accès euh, à la base de données assez, euh, assez facilement. Ensuite, ça c'est pour le découpage horizontal, hein, un peu haut niveau, mais non, il faut aussi, on peut prendre aussi voir ça comme une découpe verticale de notre application. Toutes les applications partagent à peu près ces trois niveaux, à savoir le plus bas c'est souvent le niveau design, c'est-à-dire qu'on va définir des composants dont l'objectif n'est pas lié au métier ou n'est pas réellement fonctionnel dans le sens business, mais plutôt des blocs de design qui vont nous permettre d'interagir avec le avec l'utilisateur. Généralement, ce sont les, les blocs primitifs que la couche supérieure va utiliser, à savoir la couche fonctionnelle où on aura nos composants, qui rendront réellement un service à euh, nos utilisateurs. Et en général, par-dessus, eh ben, c'est là qu'on va faire le choix de comment les présenter, ces fonctionnalités. Et c'est le niveau d'orchestration, à savoir ben, euh, comment je vais naviguer dans mon application, euh, bah quand, quand est-ce que j'ai besoin de tel micro front-end ou, ou, euh, ou pas quand on réfléchit donc, du coup, à, à une approche pour un micro front-end en général et ben, il faut toujours il n'y a pas une solution miracle évidemment mais il faut pour le coup il y a des décisions qui doivent être prises et le fait d'avoir justement ce modèle de découpe ça va vous permettre aussi bah, de dire tiens quelle est la situation actuelle de mes applications, quelle est la meilleure découpe et surtout qu'est-ce qui va me permettre d'être le plus flexible à l'avenir. Alors maintenant, si on pousse justement à la consommation du découpage hein, et se dire, bah ouais, mais on découpe partout euh, du code, etc., on essaie d'être autonome, mais comment on va s'organiser Alors évidemment, un petit point, il bah, y a deux, deux façons en fait, hein, d'une certaine manière de, de le faire. Admettons que je suis plutôt dans, dans l'idée d'une application formée par des micro apps là c'est vraiment intéressant d'avoir par exemple un repository de code par micro-front-end. Mais si on est plutôt dans une approche euh, fonctionnel euh, par feature. Là, ça peut être un peu embêtant parce que même pour tester toute l'application, ça, ça devient un peu, un peu gênant. Alors là, on va plutôt bah, passer par un, un monorepo dans lequel vont cohabiter différents euh, sous-projets, hein, euh, nos différents micro-frontends hein, qui seront guidés par un package JSON par exemple. Et pour ça, il bah, y a des outils comme l'ERNA qui vont nous faciliter la vie, qui va permettre bah, de gouverner un peu. Euh, la publication et le déploiement de ces, de ces euh, micro-frontends et puis d'optimiser, notamment quand on va développer en local, euh, qui va optimiser les différentes euh, dépendances, même si, au, même si on sert les différents micro-frontends au runtime, ça peut aider. Alors un autre point, c'est euh, à proprement parler par rapport à, à NPM, qui nous rend pas mal de services, hein, cette histoire de, de dépendance. Euh, c'est évidemment intéressant et on l'utilisera encore pendant un petit moment, je pense. Par contre, c'est quand, quand même assez problématique dans le sens où c'est basé sur un modèle un peu maître-esclave. C'est-à-dire que quand je vais utiliser une dépendance, qui a été écrite par exemple par une, une, une autre équipe, si je ne suis pas satisfait de cette dépendance hein, ou de ce qu'elle fait, ben, ça reste difficile de pouvoir euh, la changer et je dois le croiser les doigts pour que ben l'équipe euh, veuille bien daigner euh, l'upgrader comme euh, comme j'ai envie. Et ça, ça colle pas trop avec la tendance actuelle qui est de décentraliser et de découper totalement les choses. il y a des approches qui commencent à émerger de publications hein, euh, qui soient décentralisées et plus opportunistes. Notamment, c'est le cas d'un outil qui s'appelle Bits. Et qui est très axé sur la définition de, de composants, un hein, composant front mais, mais, aussi, euh, mais aussi back. Et l'idée simple est, ben, tiens, je quand je vais travailler sur mon micro front-end et que je dois définir un composant, si j'estime que ce composant ben, potentiellement pourrait être réutilisé par ailleurs ou en tout cas je veux le partager, eh ben, je vais pouvoir assez facilement le publier à travers bits. Et là où c'est intéressant, c'est que. Si moi, je découvre, si moi, sur mon autre projet, je découvre ce composant, ben je vais pouvoir l'importer, mais l'importer de deux manières différentes, à la fois classiquement comme une dépendance, ou simplement récupérer le code et pouvoir l'adapter éventuellement pour mon besoin, ou éventuellement l'améliorer et republier. Donc là, on est dans une approche où euh, l'autoring est beaucoup moins présent et on est dans quelque chose d'un peu plus opportuniste. Ce qui est plutôt génial si on doit travailler sur des équipes qui sont censées travailler en autonomie. L'autonomie, c'est un coût, c'est le fait qu'il bah, y a moins de partage. Ce genre d'outils euh, aide vraiment à, euh, à aider euh, à faire ce genre de choses. Petit point aussi c'est que ben euh, Bit c'est open source hein, enfin ils ont une, une, ils ont une solution euh, sur le cloud payante mais euh, vous pouvez c'est open source donc vous pouvez récupérer euh, un Bit serveur qui est en fait un savant mélange entre du NPM et du Git et c'est pas trop compliqué à mettre euh, pas très très compliqué à mettre en place et ce qui est aussi un autre point qui est aussi intéressant c'est que et eh ben, uh, bits se, ch se chargera de uh, aussi vous notifier quand il y a eu uh, quand il y a eu des, des changements et éventuellement de synchroniser uh, votre code. Il joue aussi le rôle un peu comme uh, Storybook, si vous connaissez ce React, c'est-à-dire qu'il va aussi jouer le rôle de catalogue de composants. Et donc ça, ça va plutôt favoriser un peu comme un moteur de recherche de, de composants. Ça, ça va favoriser le le, le partage. Alors. Euh, bah, je terminerai sur, euh, sur euh, on a vu un peu les possibilités qu'on qu avait, qu'on peut déjà utiliser aujourd'hui, en fait. Hein. Euh, comment on peut utiliser euh, bah, dès aujourd'hui ce, ce, ce, ce genre d'approche Alors, on va prendre euh, comme premier exemple le cas de l'application AngularJS, un peu legacy, un peu euh, monstre, qu'on qu qu se traîne et qu'on, maintenant qui est devenue tellement grande que bah, on a peur de tout refactorer ou de tout de refaire. Généralement, il y a la question qui se pose, et comme ça, c'est se dire, bon, on sait qu'on est un peu loin, que maintenant ça devient du legacy, hein, c'est un peu bizarre de dire ça quand on parle juste de quelques années, mais bon, c'est le cas. Euh, bah, on dit, bah ouais, bon, on n'a pas les budgets, ou, ou pour X raisons, oui, on continue. Très bien. Bah, alors du coup, chaque jour qui passe, c'est euh, une dette qui se creuse. Ou alors, comme bah, je l'ai déjà vu dans pas mal d'entreprises, c'est se dire, euh, voilà, il y a un... On veut se retrouver une seconde jeunesse et euh, on, coupe, euh, on refactore totalement l'application. Donc on fait la même chose avec la nouvelle librairie à la mode. Sauf que c'est bien, mais ça dans quelques temps après, ben, la nouveauté d'aujourd'hui devient le legacy de demain. Et donc on va se reposer les mêmes questions. Donc clairement, on sent que ce n'est pas une approche viable et en particulier pour le front. Donc l'approche micro front elle, c'est ce qu'elle va essayer de proposer à travers ces différentes techniques que je vous ai exposées, c'est d'avoir plutôt un upgrade qui soit incrémental et de se dire que, tiens, si j'ai des nouvelles fonctionnalités, ok, je peux décider plus rapidement d'utiliser autre chose et par la suite d'avoir un refactoring plus rationnel et euh, raisonné dans, dans le temps. Alors là, si je prends mon exemple hein, de mon application avec Angular, qu'est-ce qui pourrait être... Euh euh, Effective, bah, c'est de se dire « Ok, j'ai une application, elle continue à, à tourner et il y a de nouvelles grandes fonctionnalités qui arrivent. » Et elle, elle est presque, on va dire, c'est un peu comme euh, euh, c'est un, euh, un lien sur une sidebar qui vous amène un tout nouveau conteneur avec un tout nouveau champ euh, fonctionnel. Bah, ça, ça s'y prête plutôt bien comme on, on l'a vu parce que là, on peut imaginer qu'une grande branche de notre arbre soit euh, en fonction des choix qui ont été faits en React, par exemple, ou en toute autre chose à travers les web components et tout ce qu'on tout ce, tout ce qu a expliqué. Maintenant, un autre, une autre possibilité, c'est plus en proof of concept, c'est de se dire, bah ok, euh, je dois rajouter une petite fonctionnalité, mais qui est pas trop impactante dans mon application. Pour le coup, ça s'y prête bien, parce que c'est une tentative qu'on pourra faire euh, et qui prendra pas trop de temps, et déjà vous sentir un peu si c'est euh, si viable. Donc ça, c'est une possibilité. Et je terminerai sur un, un, un deuxième cas qui me semble... Euh, une bonne manière d'approcher cette découpe en micro front-end, c'est qu'il y a une grande tendance en entreprise d'avoir du branding de nos applications. D'accord? On veut que nos applications se ressemblent, donc ça veut dire, on est plutôt au niveau du design. D'accord? Euh, et ce qu'on ce qu voit apparaître, bah, c'est que chacun veut définir des design systems. Bah ça, ça s'y prête bien, c'est une couche qui est au plus bas niveau, qui peut être réutilisée euh, par un tas d'applications ou au sein de la même application. Ça, ça correspond bien à un micro front-end qui peut être défini, implémenté en toute autonomie, avec les outils qu'on a envie, alors pour des, des composants graphiques comme ça, ben là, on va plutôt privilégier, comme, comme il y a beaucoup de CSS, on va plutôt privilégier des, des librairies un peu plus, un peu plus légères, hein, de type Stencil ou Svelte, ce, ce genre de choses. Mais ça, c'est une manière euh, élégante de pouvoir introduire cette approche et cette découpe au niveau de, de, front, de votre front-end dans votre entreprise. Voilà. C'est terminé pour moi. Ben, J'espère que voilà, vous avez quelques pièces du, du grand puzzle euh, front, et puis ben, je vois que j'ai un peu de temps, donc c'est bien. Donc si vous avez des, des questions euh, maintenant ou, ou pendant la conférence, euh, n'hésitez pas. Merci.